Salut! Aujourd'hui, ce n'est pas un maquillage que je vais vous proposer, mais une comparaison de liner noir. J'ai tout ça, j'en ai 9 à vous présenter et à comparer. Il y en a que j'ai déjà utilisé, donc je sais que je les aime bien ou que je les aime pas et pour quelles raisons. Et il y en a d'autres que je vais découvrir avec vous dans cette vidéo parce que euh, je les ai achetés récemment ou parce qu'on me les a prêtés. Donc d'ailleurs, merci beaucoup à la personne qui me prête euh, deux liners aujourd'hui pour faire cette vidéo. Je vais séparer tous ces liners en deux catégories. Globalement, les liners vraiment petit prix, J'en est un de chez Sephora, un de chez NYX et euh, celui de chez Beauty Bay. Euh, donc je vais... Tester cela, j'ai déjà testé NYX et Beauty Bay. Le Sephora, je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai acheté récemment et je ne l'ai pas encore essayé. J'ai gardé ma première opinion pour euh, cette, cette vidéo. Et ensuite, on aura donc 5 eyeliners de marque qui un peu plus euh, un peu plus cher. Donc, on a un Tarte, celui de chez Rare Beauty. Euh, celui de chez KVD, un de chez Benefit et un de chez Huda Beauty. Donc euh, dans tout cela, j'ai déjà testé le Tarte et le KVD. Et par contre, j'ai pas testé ces trois-là encore. On va, les tester, on va les tester ensemble. Alors, je vais commencer par celui de chez Beauty Bay. Donc c'est un eyeliner noir avec une pointe en feutre. Comme ça, c'est une pointe enfin même en mousse un peu. Enfin, ce n'est pas, pas des poils. Et du coup, celui-ci, je l'ai déjà essayé, je ne l'ai pas trop trop aimé, parce qu'en fait, je trouve ça assez compliqué de faire quelque chose de fin, même si on prend juste vraiment la pointe pointe, c'est assez compliqué de faire quelque chose de fin et précis, et je ne le trouve pas extrêmement noir. Donc si on met vraiment toute la pointe comme ça, là, qu'on fait bien quelque chose d'épais, c'est assez noir mais sinon vous voyez que si on essaye de faire quelque chose d'un peu plus d'un peu plus précis et eh ben, il est moins noir. Là je ne sais pas si vous voyez ici et là ce trait là cette petite spirale que j'ai faite bah ben, c'est beaucoup moins noir, moins opaque, etc. Donc celui-ci, certes il est petit prix, mais si vous voulez quelque chose d'extrêmement précis et de vraiment bien bien opaque, que vous soyez précis ou que vous essayez de faire un liner un peu plus épais. C'est pas forcément celui-ci qu'il vous faudra. Par contre, si vous avez l'habitude de faire des liners assez épais, donc vous n'avez pas besoin d'une précision extrême, euh, bah celui-ci, pour le prix, il est vraiment très très bien. Je vous mettrai tous les liens de tous les liners en, en barre d'infos. Ensuite, on passe au liner de chez NYX, donc le Epic Ink Liner que j'ai en noir, mais il existe. si je le fais tomber. Il existe en d'autres couleurs euh, aussi. Et alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, celui-là, déjà, il a une pointe en, en poil. J'espère que vous voyez. Et euh, je l'aime bien parce qu'il est... Je le trouve très précis et très noir. Bon, là, en dessinant comme ça, j'ai du mal à faire quelque chose de très précis. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus précis ici. Donc, vous voyez qu'il est plus précis et surtout, il reste... Euh, très noir et très opaque, quelle que soit euh, la pression en fait, que vous mettez sur euh, la mine, on voit. Et c'est un liner qui met un peu de temps à sécher. Il est très humide, mais il est très noir. Euh, moi, je préfère les pointes en poil comme ça. Et il peut être précis ou large. Et le seul défaut, ou en tout cas chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il met du temps à sécher. Voilà, donc il ne faut pas frotter ou repasser au-dessus ou quoi, alors qu'on vient juste de le mettre. Et maintenant, je vais découvrir avec vous le liner de chez Sephora, liner feutre ultra précis. Voilà, donc bah, forcément, il a une pointe en feutre, mais il a l'air effectivement, bah, la pointe est beaucoup plus fine que sur celui de Beauty Bay. Donc il a l'air. Ouais, beaucoup plus. Oui, voilà, on peut faire des traits très fins. Vous voyez là comme des traits un peu plus épais. Et j'ai l'impression que la couleur et l'opacité restent bah, consistants en fait, que ce sont les mêmes, qu'on essaye de faire quelque chose de fin ou de plus épais. Il n'est pas extrêmement noir. C'est pas forcément le liner le plus noir au premier coup de, de liner en tout cas, mais je pense qu'on peut repasser dessus. Si on veut quelque chose d'un peu plus intense. Là, vous voyez, j'ai refait une petite trace ici. Effectivement, bah c'est plus intense là où j'ai repassé un coup, de, un coup de liner. Et il sèche. Bah là, les premiers que j'ai fait, oui, il sèche relativement rapidement. Puisque là, tout est, tout est déjà sec euh, quand je tamponne avec mon doigt. Donc, euh, je pense que dans les trois, si vous cherchez précision, euh, séchage rapide... Je pense que c'est le meilleur des trois petits prix. Et ensuite, au niveau de l'opacité de la couleur, bah, il faut repasser au moins deux fois pour avoir quelque chose de très très noir. En tout cas, d'aussi noir que ce que fait le liner NYX. Donc après, ça va dépendre. Est-ce que vous préférez la couleur ou repasser plusieurs fois ou un qui sèche vite ou pas vite, ça vous est égal, etc. Je pense que c'est ce qui va différencier euh, ces deux-là. Donc ça, c'était pour les liners petit prix. Et maintenant, on va passer aux liners qui coûtent un petit peu plus cher et qu'on trouve... Je pense que là, ils se trouvent tous chez Sephora, normalement. Après, vous les trouvez aussi ailleurs, évidemment, mais... En tout cas, ceux des marques un peu plus chères, vous pouvez tous les trouver chez Sephora. Et dans cette catégorie, je vais commencer avec le liner de chez KVD, le Tattoo Liner, donc je l'ai en noir et en marron. Bon, mon noir est un peu ancien, je me demande s'il n'a pas commencé à sécher un petit peu, on va voir. Et donc, euh, je l'aime beaucoup, c'est le premier que j'ai eu, parce qu'il m'avait été recommandé par euh, une copine pour sa précision, la couleur extrêmement noire et le fait qu'il séchait très vite et qu'il restait bien en place. Donc, du coup, il faut bien l'agiter. Alors, de toute façon, vous pouvez toujours tester les liners, vous les secouez, puis s'il y a ce bruit... C'est qu'effectivement, il faut les agiter, qu'il y a une petite bille à l'intérieur qui va remuer la matière, etc. Et faire en sorte que ça soit bien liquide et qu'il n'y ait pas des phases qui se soient séparées, etc. Donc, alors, est-ce qu'il reste quelque chose dedans Un petit peu. Donc là, vous voyez qu'on peut faire quelque chose de très fin ou de un peu plus épais. Donc là, je vous dis, jugez pas forcément euh, l'opacité de la couleur. Je vais vous demander de me croire sur parole, puisque le mien, il n'y en a plus beaucoup à l'intérieur. Je vais refermer, d'ailleurs. Mais voilà, ça, c'est vraiment un de mes liners préférés. On peut faire des traits très très fins, très précis, des traits beaucoup plus épais. Par contre, il faut faire attention parce qu'il sèche extrêmement vite. Donc, euh, si on s'est trompé ou si on veut modifier quelque chose, il faut le faire vite. Mais sinon, euh, hop, on trace. Le temps qu'on est fini de tracer son trait... C'est déjà sec. C'est déjà sec. Donc là, au moins, il n'y a pas besoin de s'embêter à se dire « Ah, est-ce que c'est bon, ça finit de sécher ou quoi ?» C'est déjà sec. Et euh, le noir et le marron sont euh, tout aussi bien l'un que l'autre. Je, je les aime beaucoup. Le deuxième liner de cette catégorie que j'ai déjà essayé, c'est le Man Eater de chez Tarte. Donc là, moi, je l'ai en version petite. Il existe aussi en, en grand format, évidemment. Et donc, il a une pointe en poils. Ce qui lui permet d'être assez précis. Si on n'appuie vraiment pas beaucoup. voilà. Ou évidemment on peut faire quelque chose d'un peu plus épais. Donc je ne le trouve pas forcément aussi précis que le Tattoo Liner. Mais on peut quand même faire des traits assez fins. Et après au niveau de l'opacité. Bah, vous voyez qu'il est bien bien noir et bien opaque dès le premier passage. Et il sèche. voilà bon il... Il colle encore un petit peu mais il ne marque pas sur mon doigt. Donc il sèche relativement vite. C'est un très bon liner aussi. Euh, je trouve qu'entre celui-ci et le NYX, il se vale, les deux se valent. Après ça va se jouer en, dans la rapidité de séchage. Si ça vous dérange d'attendre que ça, que ça sèche, que ça prenne un petit moment pour sécher, bah à ce moment-là, peut-être mieux préférer le Man Eater plutôt que le Epic Ink de, de chez NYX. Après si ça ne vous dérange pas d'attendre que le liner est séché, bah, vous aurez quelque chose d'équivalent mais de bien moins cher chez NYX par rapport à celui-ci de chez Tarte. Et maintenant pour les trois derniers liners, ce sont des liners que je n'ai encore jamais essayé, notamment celui-ci de chez Rare Beauty qui a égale également une pointe en feutre, euh, non pas en feutre, n'importe quoi, en poils pardon. Je ne sais pas si on voit bien, voilà, comme ceci. Et qui a l'air de pouvoir faire des traits relativement fins ou bien épais. C'est l'avantage des pointes en poil, en fait, c'est que, bah, on peut moduler, c'est un peu comme la, de la calligraphie. On peut moduler un petit peu ce qu'on va faire. Euh... Hop. Voilà, donc vous voyez qu'on peut faire des choses un peu plus épaisses, un peu plus fines. Donc il a l'air plutôt, plutôt pas mal. Au niveau de la couleur, bah, il est bien noir. Et est-ce qu'il sèche vite Ça va. Là il est déjà quasiment sec. Alors que je, bah, je viens de, de faire sur ma main. Donc euh, bah oui. Bon liner. La pointe, la base de la pointe est assez épaisse. Donc je pense que ce n'est pas forcément celui qui sera le mieux si vous voulez faire des choses extrêmement fine. À ce niveau-là, je pense que le Tattoo Liner ou le tart seront, seront mieux, mais on arrive quand même à faire quelque chose de fin, comme vous voyez ici. Donc, euh, bah oui. Celui-ci, je me le suis acheté aussi pour moi, parce que là, on me l'a prêté. Je me le suis acheté pour moi, mais je ne l'ai pas encore euh, ouvert, bah, parce que comme vous voyez, j'en ai déjà quand même un certain nombre euh, d'ouverts, donc je vais d'abord les, les terminer. Celui-ci, euh, je pense que je valide. Il est, il est bien noir, il a séché vite, et voilà. Ça, c'est bah mes critères. Après, évidemment, vous pouvez en avoir d'autres. Mais ça, ce sont mes critères à moi pour juger de la qualité d'un eyeliner, est-ce qu'il me convient ou pas. Je vais tester le euh, liner de chez Benefit, le Zerial Extreme Precision Liner. Donc celui-ci, qui est avec le packaging carré, comme ça. C'est pas, euh, c pas euh, rond. Enfin arrondi en tout cas, c'est un petit peu carré. Donc celui-ci, il faut aussi le secouer. Et on a toujours une pointe en poil. Et il a l'air... La pointe est beaucoup plus fine que le Rare Beauty. Et oui, du coup, on peut faire des choses beaucoup plus précises. Ou évidemment, quelque chose de plus épais. Donc vous voyez que là, sur le trait épais, il est extrêmement noir. Bon, le gros trait épais met un peu plus de temps à sécher, forcément. Mais hop, ça y est, c'est déjà sec. Donc, euh, bah, encore un très bon mascara. Euh, mascara, n'importe quoi. Ça va pas du tout. Encore un très bon liner. Je pense qu'il est même encore plus noir que le Rare Beauty. Il est vraiment très, très noir, très opaque. Et on peut plus facilement faire euh, des traits euh, assez précis, assez fins et précis. Il sèche très vite. Il est waterproof aussi, ça je viens de voir sur celui-ci. Du coup, je l'ai regardé en... où oui, il y a écrit waterproof, en tout cas sur le packaging directement du liner. Il y a donc celui-ci de Benefit, les Tattoo Liner de KVD et le Epic Ink Liner de chez NYX qui était dans la catégorie Petit Prix. Euh, tout cela sont. Marqué waterproof, les autres, ce n'est pas précisé, donc j'imagine qu'ils le sont pas parce qu'en général, c'est quelque chose qui est mis en avant par les marques. Je crois que le Sephora, il existe en version waterproof et moi, j'avais choisi de prendre la version bas euh, waterproof, mais il me semble que les deux étaient au même prix. Et on va terminer avec l'eyeliner de chez Huda Beauty, le Lifeliner Quick and Easy. Donc toujours euh, noir. Donc il y a également une pointe en poil. De toute façon, là, ils ont ils avaient quasiment tous des pointes en poils, sauf le euh, Beauty Bay et le Sephora, il me semble. Ouais, le Beauty Bay et le Sephora avaient des pointes feutres. Mais sinon, tous les autres, tous ceux qui coûtent un petit peu plus cher, en général, euh, ils mettent des pointes euh, à poils parce que bah, c'est mieux. Il y, a, enfin, il y a une grande majorité de gens qui préfèrent, ça permet d'être plus précis. Donc il faut aussi le secouer. Donc celui-ci, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant de chez Sephora de cette année, 2022. Et donc il a une pointe assez fine, assez petite, assez courte et assez fine. Donc je pense qu'il permet de faire des choses assez précises. Donc là, bon, je ne l'ai jamais utilisé, donc il ouais, faut peut-être l'amorcer un petit peu. J'espère qu'il n'a pas séché alors que je ne l'ai jamais utilisé. Ce serait quand même un petit peu abusé. Non, voilà. Voilà, donc là, vous voyez qu'on peut faire quelque chose de, de plutôt fin, de plus épais. Voilà, oui, effectivement, on peut faire quelque chose de très très fin. C'est pas forcément le plus opaque. Non, c'est pas forcément le plus opaque et le plus noir de tous ceux que j'ai essayé. Là, le, le Benefit et le Tattoo Liner et même le Maniteur Man de chez Tarte étaient bien plus noirs et opaques que ça. Mais sinon il sèche rapidement, là il y a... ça y est il a déjà séché. Donc bon c'est pas forcément mon préféré dans la catégorie de... de ceux qui coûtent un petit peu plus cher, étant donné qu'il n'est pas extrêmement noir ou opaque, mais ça reste un bon liner qui fait tout ce que je lui demande de faire. Après ça m'étonnerait pas si c'était le plus cher de tous ceux que je vous ai présentés. Je pense que je vous aurais affiché à l'écran les prix. Voilà, voilà, on a fini ce petit tour d'horizon de différents euh, eyeliners, différentes marques de liner. J'espère que ça vous aura été utile. Bah, C'est des amis qui m'ont suggéré de faire cette vidéo, donc j'espère que ça vous plaira la manière dont je l'ai fait. Euh, N'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous voudriez que je fasse, que ce soit pour euh, comparer des choses, tester certaines choses... Euh... Certains produits, certaines palettes, euh, certains types de maquillage ou de certains sujets que vous voudriez que j'aborde. Euh, moi, ça me fait plaisir de faire des choses qui vont vous intéresser. Euh, évidemment, il faut que ça m'intéresse à moi aussi. Mais bon, ça, c'est pour ça qu'on peut discuter dans les, dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine fois.